Bonjour, donc je suis Sandrine cursou bruyère je suis enseignante-chercheure à l'Université catholique de Lyon et directrice pédagogique du Master 1, droit international et européen euh, des droits de l'homme, euh, mention donc droit des libertés. Et donc je suis intervenue euh, dans le cadre du module Jean Monnet, l'Europe en interculturalité, en fait durant les, les trois années, euh, par, euh, dans le cadre de deux de, de types finalement d'intervention, euh, dans le volet euh, enseignement, et puis euh, également au niveau des, des activités de recherche euh, mises en place dans le cadre du module, puisque de manière euh, habituelle, j'ai des activités de recherche justement euh, portant sur l'Union européenne, par, en particulier, le biais institutionnel. Donc, comprendre les institutions de l'Union européenne pour comprendre, finalement, le projet européen, ses enjeux, ses limites, son avenir aussi. Alors, en particulier, euh, concernant euh, le volet, on va dire, enseignement, euh, sur les, les trois années, donc je, je suis intervenue dans le cadre d'un module de 2h, heures, 2h30 heures environ, euh, dont l'objectif était euh, euh, de présenter euh, l'Europe et en particulier euh, ensuite l'Union Européenne par le biais de euh, cartes et photos. Euh, il m'a paraissé intéressant, euh, face à un public euh, diversifié, euh, justement de faire comprendre euh, ce qu'est l'Europe, alors l'Europe au sens large, hein, Conseil de l'Europe, mais aussi en particulier l'Union Européenne, euh, de manière finalement euh, assez visuelle pour que eh bien, euh, les choses soient peut-être euh, d'autant plus compréhensible, au moins dans, dans un premier temps. Et puis une fois qu'on a cette compréhension un petit peu visuelle, de comparaison, même aussi parfois d'une institution à une autre, eh bien, cela permet d'envisager euh, d'aller éventuellement plus loin euh, dans, dans l'analyse des, des choses. Alors justement, pour comprendre l'Europe en cartes et photos, je dirais, au niveau des cartes, bien, on va constater que sur le territoire européen, eh bien, on va avoir une multitude d'organisations internationales de tailles différentes. Alors, les cartes permettent de comparer, par exemple, le Conseil de l'Europe avec 47 États membres et l'Union européenne avec 28, puis maintenant 27 États membres. Donc, c'est très parlant par ce biais-là. Cela permet aussi de, de constater, euh, à travers euh, ces, ces, ces visuels, euh, l'objectif de ces différentes organisations, organisations de coopération ou organisations d'intégration, euh, les différents champs de ces euh, organisations européennes, euh, qu'elles soient euh, de défense, par exemple, euh, ou uniquement en matière économique, ou c'est ce que l'on constate avec l'Union européenne, de plus en plus un champ élargi, puisque comme on, on le sait, effectivement, initialement l'Union Européenne est un projet d'abord dans le champ de l'économie, et puis depuis, évidemment, euh, la chose a, a largement évolué, s'est largement diversifié, avec le tournant évidemment du, du traité de Maastricht de 1992. Les photos, les images, je dirais, permettent, euh, quand on parle de l'Union européenne, de répondre finalement, en quelque sorte, à, et d'une certaine manière, à une critique faite euh, régulièrement à l'Union européenne, euh, selon laquelle on a du mal à l'identifier, à lui donner un visage. Du coup, euh, indiquer, poser, j'allais dire, la photo euh, de la présidente de la Commission, euh, du de la présidente maintenant du Parlement européen, du président du Conseil européen, eh bien cela permet eh d'aborder ces institutions par ce biais-là et euh, de donner, non pas un visage finalement à l'Union européenne, mais des visages à l'Union européenne. Voilà pour, euh, j'allais dire, l'objet un petit peu de, de l'enseignement que. que on a pu proposer dans le cadre de ce module. Ces activités d'enseignement, bien entendu, sont en lien évidemment avec des activités de recherche et notamment en ce qui me concerne la question de la recherche portant sur l'Union européenne, mais par le biais institutionnel, qui s'est concrétisé, j'allais dire pour ma part notamment, par deux interventions, dans le cadre tout d'abord d'un premier séminaire, euh, en décembre euh, 2020, euh, qui à ce moment-là, d'ailleurs, compte tenu du contexte sanitaire, euh, s'est déroulé à distance, où il s'était agi, en ce qui me concerne, euh, d'analyser, en quelque sorte, comment euh, les concepts de droit constitutionnels, euh, nationaux, donc, euh, évoluent euh, en, au contact, on va dire, euh, du droit de l'Union européenne. Comment la notion de souveraineté évolue au contact du projet européen, comment la notion de citoyenneté euh, a un sens, une signification euh, peut-être un peu différente ou complémentaire d'ailleurs, euh, du sens qu'elle peut avoir dans le cadre national. Donc cette analyse des concepts même juridiques euh, en évolution avec le contact avec l'Union européenne, eh bien, est un point d'analyse qui, à mon sens, est très intéressant et encore évidemment à approfondir. Et puis, dans le cadre de la clôture, un petit peu de ce module, sur une dernière après-midi d'études, d'ailleurs appelée débat conclusif, eh bien, ça a été l'occasion, en ce qui me concerne, de revenir sur la question de savoir comment enseigner l'Europe, comment enseigner la connaissance justement de l'Union européenne, par quel biais Peut-y avoir un biais descriptif mais qui peut être un peu euh, rébarbatif, finalement, ou un biais euh, plus analytique, poussant à la compréhension de ces institutions, de leur pouvoir, du croisement des fonctions de ces institutions. Et là aussi, euh, eh bien, finalement, on va mêler, en quelque sorte, une fois de plus, enseignement et recherche. Et c'est tout l'intérêt que peut d'ailleurs avoir euh, un, un tel module, euh, Jean Monnet, euh, croisé, enseignement, mais comprendre que l'enseignement est forcément euh, nourri par une dimension recherche. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne eh bien, est un beau laboratoire de recherche, en construction même j'allais dire, ou en continuation si on me permet l'expression, parce que le, le champ est évidemment encore euh, très ouvert. Je vous remercie euh, beaucoup pour votre attention.